Un panneau, autoritaire, vient de stopper ton exploration. Tu rebrousses le chemin et je perçois ton trouble, amusé. Sourire complice, lancé comme une étincelle. Le charme éclot et s'épanouit si vite que j'oublie de le cueillir.